P-Network se prépare pour le lancement d'OpenMene avec une mise à jour majeure de TestNet. Dans une annonce récente, l'équipe de développement de P-Network a révélé qu'elle mettrait à jour la version Stellar Chain sur le Testnet Pi Network de la V15 à la V18. Cette mise à jour importante amène le Testnet du réseau Pi à la même version de protocole que le réseau principal, qui est la version officielle et prête à être utilisée par le public. Cette mise à jour technique est une étape critique vers la préparation du réseau pour un lancement de réseau principal ouvert, et elle démontre l'engagement de l'équipe de développement de Pi Network à offrir une expérience transparente et sécurisée à ses utilisateurs. Pi Network est un réseau de crypto-monnaies décentralisées qui vise à fournir une plateforme conviviale pour les transactions peer-to-peer. -peer. Le réseau est conçu pour être accessible à toute personne possédant un smartphone, permettant aux utilisateurs d'exploiter la crypto-monnaie sans matériel coûteux ni connaissances spécialisées. Le réseau Pi est en développement depuis plusieurs années et l'équipe a travaillé avec diligence pour s'assurer que le réseau est sécurisé et fiable. Avec la prochaine mise à jour de la version Stellar Chain, le réseau de test Pi Network sera mis à niveau vers la même version de protocole que le réseau principal, ce qui constitue une étape importante dans le processus de développement. Cette mise à jour apportera plusieurs améliorations et optimisations au réseau Pi, notamment une stabilité et des performances accrues, des fonctionnalités de sécurité améliorées et une compatibilité améliorée avec d'autres réseaux blockchain. Ces améliorations rendront le réseau Pi encore plus accessible et convivial. ouvrant la voie au lancement du réseau principal ouvert. L'équipe de développement de Pi Network a été transparente sur son processus de développement, et la communauté attend avec impatience le lancement du réseau principal ouvert. Avec cette mise à jour technique, le réseau PIF est un pas de plus vers la réalisation de sa vision de créer un réseau de crypto-monnaies décentralisées et conviviales accessible à toute personne possédant un smartphone.